Je m'appelle Sandrine Bourdoulous, je suis directrice de recherche au CNRS et je dirige les travaux d'une équipe à l'Institut Cochin. Mon équipe travaille sur les infections invasives à méningocoque et on travaille essentiellement à comprendre comment cette bactérie envahit l'hôte et est responsable de formes sévères de septicémie qui sont associées à des altérations vasculaires majeures avec dysfonction endothéliale et comment elle passe la barrière hématoménagée pour envahir les méninges et être responsable de, de méningite. D'abord, on a mené des travaux très fondamentaux qui ont consisté à comprendre comment cette bactérie colonise les cellules endothéliales notamment. Ceci nous a permis ensuite d'aller vers des approches plus euh, euh, médicales avec euh, l'identification, la caractérisation de molécules qui pouvaient cibler donc, cette interaction. À la découverte de ces molécules, on pourra envisager des applications thérapeutiques chez l'homme, donc, On a trouvé notamment des molécules qui permettent de cibler un facteur de virulence clé et qui empêchent donc l'interaction de la bactérie avec la cellule hôte et donc euh, permet de réduire largement les lésions occasionnées par les infections invasives à méningocoque. C'est un grand honneur déjà pour moi et je pense que c'est surtout une très belle reconnaissance des travaux menés par l'ensemble de mon équipe et par l'ensemble de l'équipe du professeur Xavier Nassif, avec lequel nous collaborons de façon étroite sur ces projets depuis près de 20 ans, et faire connaître nos travaux de là, au la niveau national et international. C'est un travail collectif et cette médaille revient à nous tous